Je te souhaite vraiment un joyeux du visionnage Bon visionnage Tu veux jamais comprendre Aujourd'hui tu vas comprendre euh, euh, Sabrina, va me chercher une ceinture pour ton frère là. Mais maman je n'ai rien fait Papa je peux aller chercher moi-même la ceinture Ta gueule Tiens papa yeah. Merci Tu yeah. te pas nous Tu pas, pas, pas nous Tu vas -y. Toi, soir le mais pourquoi il regarde à côté C'est devant toi là. Regarde c'est ici, c'est ici que ça se passe. Mais qu'est-ce qu'elle fait là Il n'a wow, pas été un rat comme ça en 2022 Ouais ouais comme par hasard on t'appelle. Lui aussi n'a même pas pitié de moi. Prochaine fois on va au kebab. Ah, je vais bien grailler là. Ah ouais, y'a a pas mon plat. Je t'attends ou pas J'ai la dalle, hein. Vas-y, mange, hein. Je m'attends pas, tu peux commencer. Mange, mange, t'inquiète. Tu manges, tu vas voir. Égoïste. Chut Mais wesh Ah ouais, t'es comme ça Ah, le bâtard. Bah, tu sais quoi On mange ensemble. Eh, eh, eh oh, jouer. sauvage, ai, Eh, premièrement, regarde, là-bas. C'est le Aïe Oh, les gars, toi, T'as pas de force ou quoi Wesh ouais, je... il a pas de force oui Wesh Oh Frère tu casses les couilles toi ouais, Wesh je... ouais, je... Tu trouves moi Tu je trouves moi Tu joues à quoi là Je rigole T'as pas, pas d'humour ou quoi Mais tu m'engages le verre de trucs ver là T'as pas d'humour Mais dégage Eh ah, lui c'est trop un charot hein lui hein. Génant. C'est trop un charot Il gère trop de meufs lui hein Frisson de gêne Tu casses les couilles eh, hey, frérot Ah ouais, c'est sûr il va me demander une photo, lui. Ça y est, depuis j'ai fait 10 4 vues, là. C'était juste pour... Euh... Oh, c'est bon, tu m'as reconnu. C'est un mec de TikTok, tout ça. Bon, passe ton téléphone, on prend la photo. Oh. Mais pourquoi il me parle de photo, lui Il est bête ou bien Quelle photo C'est pas toi que ma soeur, là mmh. Mais c'est qui sa soeur, à lui Ah ouais, dans la cave Mais qui est dans la douche Mais qui est dans la douche, là Eh, hey. mais qu'est-ce que tu fais t'es mes ambitions. Tu sérieux là mais mes ambitions, je te jure. Mais et et et tu es en train de boire Starfall là. C'est font en Iran. Apparemment ça te connecte plus dans la prière. Quoi et et et et et et et et et et et et hey comment on mange quoi ce soir oh, je sais pas oh, C'est qui c'est aussi en ça <rire> Mais gros, pourquoi tu dis ça, frère mais comment je suis censé le savoir, moi Mais gros, Océane, tu viens, tu demandes, gros Ah, c'est pas Océane, du coup Mais gros, non, c'est pas Océane, gros On dirait que tu fais exprès, gros T'as vu, elle rappelle, Regarde. Moi, je dis quoi, frère euh, C'est qui, Océane Mais je connais pas d'Océane Non, mais c'est qui ah, Non, mais vraiment, c'est qui, Océane Je vais péter un plomb C'est qui, Océane mais, mais, t'su, t'su, mais attends, y a pas de réseau Mais gros, regarde, à cause de toi et tu l'as voir comment elle faisait trop la même chose. Oh. Il a vraiment fait ça? Mais. Mmh. Oh là, tu me. <rire> Putain, mais je pensais pas ça de lui. Oh, écoute, là, je dois te laisser, ça va prendre 3 minutes. Tu mmh, oui. le prends pas comme ça, 3 minutes c'est bien. Ouais, les meilleurs chats sont les plus chers. Oh, on va là bas là-bas! Bon, on va laisser le film un peu couler, sinon on va croire que j'ai la dalle. Dans 5 minutes, j'attaque, wesh, la vie. Aïe hey Mes frères Une crise d'épilepsie Vraiment euh, Tout ça pour ça Ouais. Putain, il attend quoi euh, Il a peur ou quoi, ce bolos En plus, il fait mon regard à euh, J. Mais wesh, il regarde où, là Vas-y, on passe l'invité supérieure. Là, mmh. mon bon il est en train de durcir. Wesh Ah, oh, ma jambe Quoi Hi. Mais tu fais quoi Je tire. Mais est-ce qu'on s'étire comme ça même Vraiment oh. T'es bizarre Ça va sinon Ça va et toi Ça va tranquille, hein. t'as fait quoi aujourd'hui écoute, oui. oui. mes Tu m'as pas dit que t'avais de la visite Ça oui. oh. va Tu t'appelles comment Qui es-toi Dinero, dinero oui. Putain, on m'appelle là, attends Ouais gros, t'es dit, j'aime pas attendre Tu dois de l'argent, tu donnes. Tu m'envoies mes 15 000 euros, frère Qu'est-ce qu'il raconte? Excuse-moi, tu peux me passer les clés de ma Porsche, euh, s'il te plaît? You je dois partir chez Gucci là, je dois changer mes chaussures en vif là. T'as l'air, hein, mon gars? Tu connais, hein? Oh. Les place. gars, vous voulez pas qu'on encore lui? Je les avoue au petite plage privée et tout. Oh. Hey oh. Oh. Quoi Chish. Ouais! Quoi? Chiche! Ouais! Vas-y, viens, on y va là. Putain. Oh, mais c'est chillant! Eh, je suis à 10 000 Tranquille, Ouais, on est là! Je vais à côté, je vais faire une course là rapidement. Vas-y, Vas-y, mon gars. où les mouchoirs? Après, ouais, il faut que j'aille au ouvrir mon capote, hein. Et... oh, il est encore là, lui Ouais, j'en dirais, une me kiffe Attends, je vais faire change, je le salue. Ouais, ouais, salut, salut. On tue les... On ouais. Oh Encore lui Non Eh oh Mais attends, monsieur ou quoi pas, Mais pas... Aïe, euh... Mais pourquoi il est Et Qui a fait caca dans la baignoire ah, ah Combien c'est hein qui il a pour ville les pieds ah Bonjour. Bonjour. Vas-y, je vais faire genre, je l'ai pas vu en vrai. Wesh, est-ce qu'on insiste comme ça Bon, c'est autour de qui de coiffer Moi Non, je suis juste venu l'accompagner. Je me coiffe pas, moi. Mmh, tu mens Mais wesh, on se connaît même pas. Yeah ah, ah. Putain, tu pouvais pas en couvrir, enculé Wesh, un bon gars là Tout ça Eh, hey,